Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette ouverture des expertes fantastiques, enfin, expertes experts, enfin plus expertes. C'est vraiment écrit noir sur blanc. Expertes fantastiques. La boîte est quand même jolie, mais elle est un peu petite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve vachement sympathique. On va tout de suite passer du coup sur le temps que je trouve le truc. Voilà, en mode opening. Voilà, j'ai pris trois boîtes. On va voir ce qu'on va pouvoir avoir niveau ratio, niveau chance, niveau luck, niveau tout ça. Moi honnêtement, je trouve ça euh, sympa ce qu'il y a dedans, ce qui a été annoncé. Il y a pas mal de staples qui sont très intéressantes, ma foi. Et dedans, il y a des petites sleeves. Du coup, on ne perd pas de temps, les amis. On s'ouvre déjà la première boîte. Non, limite, on va s'ouvrir toutes les boîtes. On va s'ouvrir toutes les boîtes. Pourquoi Parce que je veux savoir, je veux savoir du coup, qu'est-ce qu'on va avoir comme sleeve. Du coup, on commence avec des sleeves. Ah, est-ce que ce ne serait pas du artisan sorcière Il me semble que oui. On a des sleeves artisan de sorcière pour commencer avec du coup. Ah, 3, 3, 4 boosters dedans. Ah, J'avoue, j'ai pas regardé. Euh, niveau leak, etc. Qu'est-ce euh, qu qu'il y avait dedans Donc 4 boosters et un petit paquet de sleeves pour commencer. Nice. On va s'ouvrir les autres boîtes. Comme ça, après, on enchaîne directement avec l'ouverture de toutes les boîtes. Et ça, ça fait plaisir. Oh la vache Alors là, je suis content. Les sleeves Sky Striker. Et ça, je les voulais. Donc je suis content pour l'instant. On artisan sortir pas de doublon Et des sleeves Sky Striker. What else What else, les gens What else Mais rien. Rien à part du bonheur et du plaisir pour l'instant Si on n'a pas de doublon sur la troisième C'est mon quoi. A savoir qu'il y en a deux Que j'ai commandé sur chainbox.fr. Ah, et les troisièmes c'est euh, Mayakachi si je dis pas de bêtises C'est du Mayakachi Bah nickel, et ben bah, écoutez, pas de doublon Du coup je vous disais j'en ai acheté trois Sur euh, chainbox.fr. la extrême on me l offerte. l'a offerte trois, la, la troisième, je ne sais même plus compter Il est tard, je suis désolé les amis Vous avez vu, j'ai un magnifique t-shirt Un magnifique t-shirt Melfi. Voilà, c'est du Melfi, c'est beau, c'est beau. Coucou, bonjour pour le live. Je, je vois qu'il y a des gens qui sont là. Parce que n'oubliez pas, nous sommes aussi en live. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en live. Et n'hésitez pas à faire vos commandes sur chainbox.fr. On retourne en mode opening. <rire> et des sleeves, ça faisait longtemps. Ouais, qu'ils n'en avaient pas offert. Effectivement, ça faisait longtemps. Et c'est pas des slips dégueu. Je suis assez content des, des trois que j'ai eu. C'était les trois principales que je voulais. Donc je suis assez satisfait. Allez, on s'ouvre le premier. Le premier bousin, le premier booster. Et voilà, oh, par contre, il paraît vide. Il n'y a que cinq cartes par.. Fort booster, bon, on va voir si la luck est de notre côté, et c'est que des ultras de ce que je vois, alors on commence avec une permutation du désespoir et de l'espoir, un aileron, why not, why not, why not un peu de la merde, ah du sky striker, et ça c'est cool parce que je suis en train de faire le deck actuellement, donc voilà, ça c'est cool, le chargeur dévastateur, je ne connais pas du tout le monstre insecte, qui pue du cul, perso je m'en fous, et Terion du cul, alors n'hésitez pas à me dire dans le, dans le chat, N'hésitez pas à me dire si j'ai des trucs de ouf pour l'instant à part le Sky Striker. Pour moi, c'est de la merde. <rire> Sur ce booster, c'est pas ouf. Par contre, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de cartes que ça par booster. Je suis un peu triste et un peu déçu qu'il n'y en ait que 5. Contre-coup destiné, ça c'est cool parce que c'est du support du coup pour obélisque. Donc ça, c'est bien ça, je le mets de côté. Ah Du Artisan Sorcière avec une fusion. Vice Madame Artisan Sorcière, elle est, elle est très jolie, elle est très très belle. C'est une très belle carte. Retour inutile. Euh, la carte est jolie aussi, s'il mettez une carte dans le cimetière de votre adversaire, mélangez-la dans le deck. Ouais, ça peut être utile, ça, ouais, ça peut annuler l'effet, par exemple. H, on peut jouer ça contre, contre des entraps, par exemple, c'est pas mal. Du assaut de l'air, pareil, ça c'est cool. Et miroir absorbant des ténèbres, des ténèbres. Pas... on dirait un truc pour le deck d'Isis, au style, un peu égyptien. C'est cool, ça reste cool. Un insecte bien pour le deck insecte, ouais. Mais alors, moi personnellement, je ne joue pas de deck insecte. Ensuite, piège des protecteurs du tombeau, Donc, ça c'est nickel Permutation des... Ah mais ça, c'est génial tant que permutation des mondes est sur le terrain. Elle, elle est super mal avec Isis dessus. Dragon Profondâme Dragon Nécro. Qui est aussi très joli. Dragon Fusion à effet. Euh, du Mayakachi. Daiki Mayakachi de la, gla... de la grâce. Je vais dire de la glace. Tu as une pharaon rare J'ai une pharaon rare. J'y crois pas. J'y crois pas, absolument pas. <rire> J'ai pas eu de pharaon rare. Qu'est-ce qu'il raconte Ah non, j'en vois pas. les Mortuaire. Ah, euh, je l'ai pas eu, Valley Mortuaire. Ah, j'ai NTS par contre, ça c'est cool. Le time m'a fait bugger. <rire> j'ai pas eu Valet Mortuaire. Que... J'ai eu de l'assaut de l'air et du Entes. Quoi, j'ai pas eu la Vallée Mortuaire Je sais que Valet Mortuaire est en Pharaon Rare. Ça je sais, si vous m'apprenez euh, les cartes Pharaon Rare qu'il y a dedans, autant pour moi. Non, non, non, non, je l'ai pas eu. <rire> non, non, non, tu m'as fait peur. J'ai cru que j'avais une Pharaon Rare et j'étais passé à côté. Après, on n'est pas à l'abri de pouvoir en avoir une, mais je vois. Euh... C'est obscur, je crois, qu'au vers 300 boosters, il y en a eu une seule dedans. Pas ouf, ouf, quoi. Alors. Assaut chirurgical, hump. Monstre machine, je crois qu'elle va dans un saut de l'air. Oui, elle va dans un saut de l'air, celle-ci, c'est la nouvelle qui va dans un saut de l'air. Le soldat du lustre noir, soldat du chaos. Magnifique, magnifique carte qui est très très forte. Euh, du AMP, je m'en fous totalement, je n'aime pas le deck AMP. Euh, oh, encore du épée. putain, mais deux synchro AMP de suite. Et derrière, du coup, euh, Draco back Du deck, trop Draco, mais bon, ça... Ça je l'ai déjà en plein de fois, donc je m'en fous un petit peu. On continue, on continue, avec Appel Pendule, qui permet d'ajouter deux monstres pendules magiciens. À nouveau, euh, du... c'est quoi ça Du Mayakachi, voilà, j'ai eu 6 Samouraï, mais non, ça fait trop plaisir. Il <rire> y a Mirette qui dit un peu du 6 si Samouraï, vu que c'est son deck de cœur. Euh, du Magistus, elle est très, franchement, elle est très, très belle. Elle est très, très belle, cette carte. Miron absorbant de la lumière, et derrière, nous avons le petit bouc qui fait plaisir. Bah Déjà, on a le sol d'ustre noir, ça c'est cool, pour l'instant... Et NTS, on, on, a, on a des bonnes cartes pour l'instant qui sont tombées. On a de très bonnes cartes. Par contre, la qualité. La qualité d'impression des cartes. Il y a plein de petits défauts à l'arrière alors que je viens d'ouvrir le booster. Oh, le renoncer aux yeux millénaires. Ok, plutôt cool. Mais un peu useless. Yuka Mayakachi de la stalactite. Stala... Oui, c'est bon, c'est la stalactite. J'ai eu un bug. Un ah, nouveau NTS. Ok, dou doublons sur NTS. C'est pas dégueu parce que NTS est assez pratique. Mais avant double. Assaut de l'air, S-Ray. Ok. Et avec Convocation Ténébreuse, mon avocat monstre fusion, mais bon. Pareil, je l'ai en plein exemple. Je cherche principalement les assauts de l'air et les staples. Vraiment les choses les plus pratiques. Oula, comment il s'est ouvert le booster Il s'est député en deux. Vice Madame Artisan Sorcière. Un nouveau doublon, malheureusement. Prison du Dragon de Glace, qui est hyper cool. Très, très, très, très, très forte. Je suis content que celle-ci soit rééditée. Très bonne staple. Qui permet de contrer beaucoup, beaucoup de decks. G euh, Genie Artisan Sorcière. Oh du magistus de l'orillon, magistus du vert et blackout, un mépé. Pour l'instant c'est pas ouf, hein. Pour l'instant... Hein. Ouais, est-ce qu'on va sortir une pharaon... Non, je pense pas qu'on va sortir une pharaon rare les amis, faut pas, faut pas, faut pas abuser. Ma luck légendaire ne me permettra pas d'en avoir. Un mépé de... Bah, mais... Un mépé l'iris, je sais pas pourquoi je vais dire. Un mépé de l'iris. Ça, ça, ça, c'est peut-être mieux. Formidable Ecclesia, la vertueuse. Bon, la rareté, j'aime beaucoup les reliefs qu'ils ont fait dessus, c'est super beau. Clésia, du coup. chargeur dévastateur, premier doublon qu'on a eu au premier booster, donc voilà le petit phoenix, j'aimerais bien avoir Cerber parce que je crois que je n'ai pas encore eu de Cerber et Dragon Irene passage le phoenix qui est hyper cool mais j'en ai déjà euh, 4-5, Cerber j'en ai 0 c'est ça que j'aimerais bien avoir un petit, un petit Cerber il nous reste 3 boosters après ceci alors, émergence à mes allez, petite mise au point, mets-toi s'il te plaît L émergence à mes Ajoute un monstre à m'épée, donc il permet de tuto un monstre à épée. Oh, Le dragon épée Borel ça, ça, par contre, ça, c'est cadeau, ça, ça fait plaisir. Je vais demander à la mise au point de se faire, mais elle n'a pas l'air. Voilà, elle a pas de vouloir, mais c'est bon. L'épée Borel, qui est super cool. Dracobac, à nouveau, qu'on a déjà eu pour s'en Le slime métallique, toujours utile d'en avoir un. Et du Mayakachi. On arrive aux trois derniers boosters. Déjà, après, j'ai ouvert que trois boîtes, donc forcément, Voilà. Changement de cœur, cibler un monstre contré pour votre adversaire jusqu'à la end phase, prenez-en le contrôle et ça c'est cool. Oh le jeton à saut de l'air, mais c'est aussi c'est cool. Eh, franchement pour l'instant, sur mes trois boîtes, je suis pas dégoûté, je suis plutôt assez content. Le instantanée aussi, mais oui. Là pour l'instant c'est que cool des cartes cool. À saut de l'air, Shizuku, cool aussi et Blackout à on Ça on s'en fout un peu parce que comme je l'ai dit, le Mep, je m'en bats les tartinettes. J'en ai marre de voir ce deck beaucoup tourner. Au CDF, ça m'a un peu saoulé. Oh, Mudora! Mudora, l'ogracle de l'épée! Ça, c'est bon aussi, ça, du petit Midora pour Contre-coup destiné, bon, ça, on l'a déjà eu, malheureusement. Et voilà, le Cerbère, je l'avais, je l'avais colle. J'avais dit qu'il me le fallait, le Cerbère qui tombe. Taya, mais ça, c'est. Alors, autant j'aime pas à m'épée, autant Taya, je la trouve vraiment hyper cool. Et Kagari qui tombe aussi. Parce que je mets à gauche, c'est vraiment ce que je recherchais, en fait. Donc, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de cartes que je recherchais que j'ai eues. Je ne vais pas m'en plaindre et je suis assez content. Dernier booster, les amis. C'est l'instant vérité, c'est l'instant passion. L'instant où on espère choper du grand truc. Amépée, c'est de la merde. Oh, on n'avait pas encore eu Dixies. Kaiser Utopie, numéro 93. Convocation ténébreuse, on s'en fout. Mayakachi du squelette. Pourquoi pas, même si je suis pas fan de Mayakachi. Pour finir, à la stratégie de l'amépée. Bon on a été assez lucky. On n'a pas eu de pharaon rare. Enfin, j'en ai pas vu tomber. S'il y en a, bah, généralement, la rareté ne se voit pas. De toute façon, vous le direz dans les commentaires sur YouTube. Vous serez là en train de dire Ah, oh, mais non, mais il y avait la mépée. Il l'a même pas dit. C'est honteux. Mais dans ce que j'attendais, voilà, il y a principalement ça. Déjà, Mudora qui tombe, c'est grave cool. La solaire, fusion instantanée. Le petit jeton. Le changement de cœur. Épée Borel, prison de glace. NTS de NTS. Le soldat du lustre noir. Et ça, c'est cool. Il y avait du bon. Honnêtement, j'ai eu du bon. Je suis assez content de ce que j'ai eu. Je suis vraiment très content, très, très content. Merci à vous d'avoir suivi cette ouverture, on se retrouve très bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo, à bientôt